Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, c'est l'épisode 2 de mon mémoire consacré au graphisme alternatif, et nous allons écouter ensemble ma grande partie 1 consacrée à Adobe. En premier lieu, essayons de comprendre ce qu'est Adobe et pourquoi ce mastodonte commence à me poser problème. Pour citer Sun Tzu dans L'Art de la Guerre, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, car à partir de maintenant, je pars en guerre contre l'Adobe, que sont ces logiciels. Adobe, Adobe, System Incorporated, a été fondée en 1982 par John Warnock et Charles Geschke, deux informaticiens américains. Selon Wikipédia, Adobe vient du nom de la rivière Adobe Creek, située en Californie, qui coule derrière la maison de son fondateur, John Warnock. L'entreprise a été l'un des premiers développeurs de logiciels de publication électronique, notamment avec son produit phare Adobe Acrobat, un logiciel de lecture et d'écriture de fichiers PDF, le portable document format qui se traduit de l'anglais en format de document portable, un format de fichier informatique créé par Adobe. Au fil des années, Adobe a élargi son portefeuille de produits pour inclure des logiciels de création graphique et de retouche d'images, tels que photoshop et illustrator. L'entreprise a également développé des outils de développement de contenu web tels que Dreamweaver. Aujourd'hui Adobe est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de création professionnelle et continue de lancer de nouveaux produits et de services innovants. La suite Adobe possède des avantages pour les professionnels de la création. Tout d'abord elle propose une vaste gamme d'outils pour la création graphique, le montage vidéo, le développement web, la photographie, la 3D et plus encore. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser la suite Adobe pour créer pratiquement tous les types de contenus selon le support ou le média. Deuxièmement, la suite Adobe est constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les utilisateurs ont toujours accès aux dernières technologies et outils de création. Enfin, la suite Adobe est facile à utiliser et offre une excellente intégration entre ces différents outils, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de manière efficace à travers les différents logiciels. Adobe propose un abonnement pour accéder à ces logiciels, appelés Creative Cloud. Il comprend une variété d'applications et de services pour la conception graphique, le montage vidéo, le développement web, la photographie, des applications mobiles et des services cloud. Pour accéder à Creative Cloud, il faut souscrire à un abonnement mensuel ou annuel. Les logiciels sont téléchargeables sur Internet et peuvent être utilisés sur un ordinateur local pendant toute la durée de l'abonnement avec des mises à jour en ligne et plusieurs langues incluses. Creative Cloud a d'abord été hébergé sur Amazon Web Service et depuis la version 2017 hébergé sur Microsoft Azure. Adobe Creative Cloud est donc un software as a service, un SaaS, plutôt qu'un logiciel acheté sous forme de licence. Pour avoir une vue d'ensemble sur les termes évoqués, je vais redéfinir les mots employés afin d'avoir une bonne compréhension de tous. Un logiciel est un programme informatique qui peut être installé sur un ordinateur ou un appareil mobile et utilisé pour effectuer des tâches spécifiques. Les logiciels sont souvent vendus sous forme de licence, ce qui signifie que l'utilisateur paye une somme d'argent pour pouvoir utiliser le logiciel. Le Software as a Service, donc le SaaS, également connu sous le nom de logiciel en tant que service, est un modèle de distribution de logiciel dans lequel le logiciel est hébergé sur des serveurs distants et accessible en ligne via un navigateur web ou une application. Les utilisateurs ne payent généralement pas pour une licence d'utilisation du logiciel, mais plutôt pour un abonnement qui leur donne accès à l'application ou au service pendant une période déterminée. Il y a plusieurs différences clés entre les logiciels et les SaaS. Tout d'abord, les logiciels sont installés localement sur un ordinateur ou un appareil mobile, tandis que les SaaS sont accessibles en ligne, même s'il existe des versions en local. En résumé, les logiciels sont installés localement et achetés sous forme de licence, tandis que les SaaS sont accessibles en ligne et proposés sous forme d'abonnement. Le mentaliste, humoriste et vidéaste web français Fabien Olicard, dans sa vidéo du 11 décembre 2022 intitulée « On va tous se faire avoir le problème des abonnements », soulève une question intéressante en ce qui concerne l'utilisation de logiciels de montage vidéo, tels qu'Adobe Premiere Pro. Il mentionne que dans le passé, lorsque les utilisateurs devaient acheter des logiciels, ils avaient la possibilité de posséder physiquement le logiciel, soit sous forme de CD ou de clé de produit ou d'activation qui certifiaient l'authenticité de la copie du logiciel. Il souligne ensuite que les utilisateurs étaient libres de faire ce qu'ils voulaient avec leur logiciel, comme le revendre, ne pas l'utiliser pendant un certain temps, attendre 5 ans pour réutiliser s'ils avaient soudain besoin de le faire. Mais maintenant, avec l'introduction des modèles d'abonnement, les utilisateurs n'ont plus la possibilité de posséder les logiciels, ils ne font que les louer. Il mentionne également plusieurs problèmes liés à ce modèle d'abonnement, tels que le coût à long terme plus élevé pour les utilisateurs, et la nécessité de payer de nouveau pour avoir accès au logiciel, même pour des tâches mineures. Il souligne qu'avec ces abonnements, il n'est plus possible de continuer à utiliser les logiciels indéfiniment et que les utilisateurs sont contraints de continuer à payer pour les utiliser. Malgré les avantages de cette suite, je repense à mon histoire de crack une phrase que mon professeur Jonathan Moon, chef de studio dans le milieu de l'édition et la pub, nous a formulé une fois en cours, résonne dans ma tête. Utiliser les cracks de la suite Adobe, ce n'est pas respecter les personnes qui ont travaillé dessus, ok Et c'est attendre à, à ce qu'on ne respecte pas votre travail. Repenser à ce souvenir m'invite à faire des recherches sur l'histoire du crack et son utilisation actuelle. Rentrons maintenant dans ma première partie de cette grande partie, crack. Le craquage de logiciels est un phénomène qui existe depuis les débuts de l'industrie du logiciel. Il s'agit de la distribution illégale de logiciels en contournant les protections de sécurité mises en place par les éditeurs. Les craqueurs, qui sont les personnes qui effectuent ces piratages, utilisent des techniques variées pour contourner les protections comme le reverse engineering, qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne, et le décryptage de code. L'un des premiers exemples de craquage de logiciels est celui de John Draper, connu également sous le nom de Captain Crunch, un pirate informatique actif dans les années 1970. Il a été connu pour avoir craqué de nombreux logiciels populaires de l'époque, comme le système d'exploitation de DSI OpenVMS. Son surnom provient des céréales Cap'n Crunch de la société Quaker Hot, Vendu dans les années 60. Les boîtes contenaient un sifflet pour enfants qui avait une fréquence de 2600 Hz capable de déclencher un bug dans les téléphones de l'époque. Il pouvait ainsi passer gratuitement des appels, même si John a démenti cette légende du sifflet. John Draper a par la suite conçu, conçu des boîtiers électroniques capables de reproduire les tonalités de différents opérateurs. Cinq États américains ont porté plainte contre lui pour piratage téléphonique. Il écopa de deux mois de prison en Australie. Mais John Draper s'est alors converti en développeur. Il a ainsi conçu le logiciel de traitement de texte EasyWriter pour l'Apple II. L'application est aussi portée sur le premier PC d'IBM. John Draper a travaillé pour plusieurs sociétés de la Silicon Valley et fondé une société de sécurité. Un autre exemple important est celui d'Eric Corley, également connu, connu sous le nom d'Emmanuel Goldstein fondateur de la revue 2600, The Hacker Caterly. Corley a été poursuivi en justice pour avoir diffusé des informations sur les méthodes de craquage de logiciels dans sa revue. Le procès a finalement abouti à un acquittement, mais il a suscité un débat sur la liberté d'expression et la propriété intellectuelle. D'autres exemples de craquage de logiciels ont été les groupes de pirates tels que The Scene ou The War is Scene, qui ont contribué au partage de logiciels piratés à grande échelle. Le craquage est un élément clé de The Scene depuis ses débuts. Une partie de cette communauté, parfois appelée Scène du Crack, se concentre sur la création de crack et de kitchen, des clés de licence pour les logiciels. L'attrait de cette activité réside dans le défi qu'elle représente. Le groupe de craquage de jeux, SkiDraw, a déclaré Gardez à l'esprit que nous faisons tout cela parce que nous le pouvons et parce que nous aimons l'excitation de la victoire sur les autres groupes concurrents. Nous ne faisons absolument pas toutes ces sorties pour plaire à l'utilisateur général qui préfère dépenser son argent pour se mettre à jour avec le dernier matériel et voit les sorties de la scène comme une source pour jouer à tous ces jeux gratuitement. Amusez-vous bien et n'oubliez pas que si vous aimez, soutenez le développeur. De leur côté, le groupe de piratage de jeux Meet exprime dans ses fichiers nous faisons cela juste pour le plaisir nous sommes contre tout profit ou commercialisation du piratage nous ne diffusons aucune version d'autres le font en fait nous achetons tous nos propres jeux avec nos propres fonds durement gagnés et travaillés ce qui est fait via nos emplois de notre propre vie réelle comme nous aimons les jeux originaux rien ne veut un original de qualité si vous aimez ce jeu Achetez-le, nous l'avons fait. J'ai souvent recours à des cracks de logiciels pour avoir accès aux programmes dont j'ai besoin. Mon principal argument est d'ordre financier, car l'année dernière, lorsque j'ai configuré mon ordinateur, j'ai acheté ma première licence Windows de toute ma vie. Je ne suis pas le seul dans ce cas, le streamer professionnel et patron de l'écurie BMS eSport, Joel Postbad, a également révélé via un tweet avoir acheté une licence pour les mêmes raisons que moi, à savoir le coût. Il est en effet possible d'acheter une licence pour moins de 10 euros, 8,99 pour être exact, sur le site Rue du Commerce. Bien que les versions sans licence ne me dérangent pas, avec quelques inconvénients superficiels tels qu'un watermark en bas de l'écran et l'impossibilité de personnaliser complètement les paramètres, une conversation avec mon ami Francis, également passionné de technologie, nous avons tous les deux monté nos ordinateurs en nous conseillant mutuellement m'a fait passer le cap. Ses arguments étaient les suivants. Pour le prix d'un grec, cela t'évite de devoir le craquer et de potentiellement échouer dans la manipulation ou d'être exposé à des attaques via des failles de sécurité. J'ai également accès actuellement à une licence Creative Cloud. Malgré la disponibilité d'une licence offerte par mon établissement scolaire, je me suis retrouvé confronté à un dilemme. L'idée de devoir désinstaller toutes mes applications Adobe et de les télécharger à nouveau officiellement pour pouvoir utiliser cette licence me causait des difficultés. Cette situation m'a amené à me poser la question de ce qui se passerait si je me connectais à ma version craquée avec une licence officielle. Toutes ces informations me font questionner sur ces outils que j'utilise tous les jours depuis si longtemps. Est-ce qu'Adobe serait au courant que ce compte utilise une version non officielle Cela nous amène à ma deuxième sous-partie, à savoir Creative Crack. Pendant longtemps, afin d'avoir les versions craquées sur Windows, il fallait juste remplacer le fichier amtlib.dll d'origine par une version altérée trouvable en ligne pour profiter illégalement de ces outils. Je n'invite personne à reproduire ces gestes illégaux. Cependant, cette méthode a pris fin pour les nouvelles versions peu de temps après qu'Adobe et changer son format de distribution par un système de souscription par mois plutôt que la vente directe de son produit. D'après la base de données System Explorer, MTLib est un fichier développé par la compagnie Adobe System Inc. Celui-ci permet de gérer les licences de sa suite depuis au moins 2010, vu la présence de blogs et d'articles à son égard afin d'avoir Photoshop CS4 sorti en avril 2007 fait intéressant qu'il suffise de changer un simple fichier pour accéder à tout un panel d'offres sachant que ce fichier est développé par Adobe et peut donc savoir comment les cracks sont faits et les corriger Selon le site Mac Generation, Adobe perd de l'argent de par ses piratages mais la viralité et la gratuité de ces versions pirates leur permet d'assurer la promotion et l'utilisation de leur logiciel Le programmeur Australien Lachlan Shaw Smith a avancé que la popularité et l'utilisation largement répandue des solutions logicielles d'Adobe pourraient être attribuées à une certaine tolérance envers le piratage de ces logiciels. Selon l'utilisateur George M. Enac, chef de projet dans une entreprise de technologie, en ne corrigeant pas trop rapidement les vulnérabilités de sécurité qui permettent la contrefaçon des logiciels, Adobe a été en mesure d'acquérir une reconnaissance et une notoriété sur le marché et cela a conduit à une utilisation croissante de ces solutions par de nombreux utilisateurs professionnels dans divers domaines. D'après lui, la seule raison pour laquelle les gens disent qu'une image est photoshopée et non altérée numériquement est que le piratage a rendu le logiciel disponible pour que tout le monde puisse les utiliser et les apprendre. Selon The Verge, l'utilisation du verbe photoshopper dans les publications journalistiques, a fait ses débuts dans New York Times, qui a publié un article en 2006 sur un mannequin dont le corps avait visiblement été retouché avec Adobe Photoshop. De nombreuses personnes avancent que la plupart des individus qui ont piraté les logiciels Adobe finissent souvent par les acheter légalement, soit par une certaine culpabilité, soit parce qu'ils évoluent vers des domaines professionnels et n'ont plus besoin de les utiliser de manière illégale. Mais cette affirmation fait polémique et ne fait pas l'unanimité. Cependant, il est certain que ces versions pirates communiquent avec les serveurs officiels. Preuve en est, certaines fonctions relatives à des outils particuliers, tels que l'export avec Adobe Media Encoder, affichent un message de connexion au service d'Adobe, notamment au serveur Dynamic Link. En fait, le logiciel pratique le phoning home, appel à la maison en français, un terme utilisé en informatique et qui définit le comportement des systèmes de sécurité qui signalent à un autre ordinateur l'emplacement du réseau, le nom d'utilisateur ou d'autres données. Dans le cas d'Adobe, pour vérifier si la licence est légitime et si ce n'est pas le cas, il donnera un écran expliquant qu'il a verrouillé le logiciel. Il existe des moyens... De contourner cette méthode de protection en coupant la connexion internet lors de l'utilisation du programme ou en utilisant un firewall par feu qui surveille et contrôle les flux de données pour empêcher le programme de communiquer avec les serveurs de vérification. Un des désavantages de ce dispositif est la possibilité de bugs et de problèmes de connexion au service. En mai 2014, il y a eu une interruption du service pendant plus d'une journée en raison d'une panne de connexion Adobe a présenté des excuses pour cette panne mondiale, mais a répondu qu'il ne pouvait pas offrir de rémunération pour la durée de la panne et qu'il traiterait les réclamations de manière individuelle. Cette panne a été sévèrement critiquée, ainsi que le modèle de service d'Adobe en général. En janvier 2023, un petit scandale a vu le jour. Selon des artistes, Adobe pourrait utiliser les données de leurs utilisateurs pour étudier le processus créatif afin de développer sa propre intelligence artificielle. Cependant, Adobe a nié ces accusations et a indiqué qu'ils ne connectent pas les informations de leurs clients à cette fin. Il y a cependant un paramètre dans Creative Cloud qui permet à Adobe d'analyser le contenu de l'utilisateur à des fins d'amélioration des produits et celui-ci est activé par défaut. Certains artistes s'inquiètent que leur processus créatif soit utilisé pour automatiser leur travail. Cela nous amène à la troisième sous-partie de ce grand teint, un phénomène reconnu. L'utilisation de versions craquées de logiciels est un phénomène largement répandu dans les milieux professionnels de la création graphique. Bien qu'il soit souvent considéré comme un sujet tabou, cette pratique est souvent tolérée, même dans les milieux professionnels, où elle est souvent considérée comme une nécessité. Par exemple, dans mon agence, une petite structure avec trois créatifs à temps plein, j'ai recours à des versions craquées, ce qui résulte au fait que je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités disponibles, et je dois demander à mes collègues de télécharger des images de la banque d'images Adobe Stock à l'aide de leur compte pour les utiliser. Il y a également des personnalités qui ont annoncé publiquement leur utilisation de logiciels craqués, comme c'est le cas du styliste français Pierre-Louis Auvray, créateur de la marque Forbidden Knowledge, qui a annoncé dans une story Instagram en décembre 2022 avoir acheté pour la première fois une licence Adobe. Cela laisse à penser que depuis ses débuts, il n'a pas eu accès à des licences légales. Bien que cette pratique soit courante, il est important de souligner qu'elle est illégale et peut entraîner des conséquences juridiques pour les utilisateurs et les entreprises qui y ont recours. En 2015, Adobe a entamé une action en justice contre le fabricant de vêtements Forever 21 pour avoir piraté des copies de Photoshop et d'autres logiciels. L'action en justice a été déposée devant le tribunal de district de Californie et inclut également les sociétés Autodesk et Corel en tant que plaignants. Les documents déposés affirment que Forever 21 a piraté ses logiciels malgré les avertissements d'Adobe concernant la contrefaçon. Adobe prétend disposer de preuves telles que les numéros de série et les dates d'utilisation des logiciels volés. Les sociétés demandent au tribunal de mettre fin aux activités de. Ainsi qu'un versement de compensation pour les dommages causés par ces activités illégales. Pour en revenir à mon problème de licence, je pense au plus important, le futur, l'après. Une fois ma formation finie, une fois que je travaillerai pour une entreprise ou à mon compte, lorsque je n'aurai plus cette licence et que si malencontreusement un jour Adobe patche ses cracks, qui d'après le journal spécialisé en photographie pétapixel se retrouve sur le web même pas un jour après la sortie des versions officielles, combien de personnes se retrouveront sans rien Devront-ils acheter une licence afin de continuer, comme cela devait être normalement, de travailler avec ces outils Et si Adobe, en tant que bon samaritain, décide d'augmenter le prix de sa suite, est-ce que les utilisateurs seraient libres de s'en aller Je me pose alors cette question en tant que graphiste, est-ce que nous sommes libres ou sommes-nous dépendants de ces outils C'était l'épisode 2 de ce podcast Graphisme Alternatif. Merci de l'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de ma deuxième grande partie, c'est-à-dire la dépendance.